Bienvenue dans cette nouvelle vidéo barre au sol, enchaînement avec aujourd'hui l'enchaînement de nos deux premières séquences en musique. Mais pour commencer, on reprend depuis le début, deux dos et puis on mettra la musique en miroir lorsqu'on le fera face à face. C'est parti ici, premier, première séquence. 1, 2, 3, 4, 5... 3, 4, 5, 6, 7, et 8. De l'autre côté, je fais un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Un petit rappel de cette première séquence. J'essaie de l'enchaîner maintenant avec la deuxième fois. 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1, 2, 3, 4, et là rappelez-vous, c'est le pied ici droit, j'étire, 6, 7, 8, de l'autre côté. 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4, 5, je me trompe et 6, 7, et 8. Allez donc rappelez-vous, je me suis trompée et pourtant je voulais justement vous le dire, c'est le pied donc, qui est le plus près de la caméra qu'il faut poser par terre. Allez, on est parti. Ah. Yeah. À vous de jouer, essayez de le refaire, de le refaire pour que nous puissions passer à la troisième séquence. Bon courage, à bientôt